<rire> ok, très bien, bah, merci d'être euh, là. Mais, du coup, je vais commencer par présenter euh, les deux personnes euh, avec qui euh, euh, je voulais faire euh, cette conférence de presse. Euh, donc euh, déjà, Edouard qui a travaillé sur euh, l'enquête euh, culture, Edouard Lefer. L -E. L -E -E L-E-F-E-R. -E okay. Et Monsieur Mouche qui est euh, es un artiste, et, euh, mais qui est aussi euh, l'ancienne tête de liste euh, euh, de la liste culture euh, avec un S entre parenthèses à la fin, euh, qui était une liste, candidate euh, au municipal, de 2008, et peut-être que je vais euh, Tu veux que je laisser. parle de ça tout de suite, comme ça se fait mmh. <rire> Allez ouais. Moi j'étais tête de liste, oui, en 2008, au municipal à Nantes, sur cette liste citoyenne, qui voulait porter les questions de la culture euh, sur le devant de la scène, pour faire bouger un peu la mairie, changer quelques petites choses sur les... Je vous en prie, sur la politique culturelle. Je ne saurais pas vous dire quelle incidence ça a eu, mais ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour soutenir la démarche Nantes en communes C'était la démarche citoyenne, le fait qu'ils partent avec des associations, des gens qui ont divers intérêts, qui ne sont pas forcément des gens encartés et professionnels de la politique. Leur manière de débattre des différents sujets m'a plu et puis sur les positions culturelles, euh, ça rejoint un peu ce que nous ont porté en 2008 et qui a eu son petit succès électoral, euh, quand on sait qu'à l'époque, euh, Jean-Marc Hérault était élu au, élu au premier tour à chaque fois. Euh, et ce sont des démarches voilà, de, de, de décentralisation de la culture dans Nantes, euh, essayer de faire en sorte que tous les habitants de Nantes soient touchés par la culture et que ce ne soit pas juste un, un argument commercial pour le tourisme. Quoi, que le, que la culture euh, soit pas juste un faire-valoir et un moyen de communication, mais qu'on retrouve ce qu'il y a d'intrinsèque dans la culture, à savoir ses valeurs d'éducation, d'élévation, etc. ça, c'était en 2008. Oui. Et vous dites, euh, je ne sais pas trop quel impact ça a eu, mais vous avez pu mesurer. Euh, un peu quand même. Euh, <rire> même oui, bien, bien croire, sûr. Euh, ouais. Et bah eh il ben, y, y a eu un peu de pour et un peu de contre. Il y a eu un peu de pour parce qu'il y a eu quelques, quelques dispositifs qui ont été mis en place par la mairie qui étaient positifs, mais le, on va dire que l'essentiel le, de la grosse machine qui va vers les machines, vers un pôle culturel, pour pouvoir communiquer, ça, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'il y a des petites opérations qui vont un peu dans le sens de ce qui avait été porté à l'époque, mais finalement pas tant que ça, et souvent elles ont quand même cet intérêt de communication plus que de vraiment de, de vie, ouais, voilà que de vie culturelle dans les quartiers. Quoi. En 2008, vous étiez, étiez jusqu'au premier tour Ah oui, oui, oui, on a fait 1,8%. C'est 1789 voix. 1789 voix <rire> Bravo Je remercie. vous remercie. Vous n'étiez pas électrice en 2008, au recontage. Euh, Est-ce que j'étais électrice en 2008 Ah non, tu sais pas. En tout cas, je suis déjà journaliste à Nantes en début. Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là, moi, je suis là pour apporter euh, mon soutien en tant que personne à leur démarche, parce que je trouve qu'il y a une filiation, dans, enfin une continuité, pas de filiation, une continuité, dans toutes les démarches citoyennes. Je Techniquement, je ne peux pas, sinon j'aurais été avec grand plaisir. J'étais déchu. Non je déconne. Euh, J'ai été déchu de mes droits civiques. Non, non, non, je n'habite plus dans. Je suis à Bouay en fait. Je suis dans la métropole. Voilà, c'est ça. Je suis en cabale, faut surtout pas dire. Je me présente pas à Bouay. On m'a pas demandé. Mais c'est pas fermé encore. Voilà. Mais en, en, en dehors de, du, du symbole, Monsieur Mouche travaille avec nous aussi. On aime beaucoup sa, sa vision de la culture. Il nous apporte beaucoup.. Ça fait partie des artistes nantais dans lesquels on se reconnaît dans notre vision. De la des culture. inspirations. Oui, on a échangé après sur ce qu'ils qu vont avoir à vous proposer. Voilà, on a travaillé ensemble. Je ne suis pas juste là pour, <rire> Je suis pas juste là pour... Je suis le drapeau. Je suis pas juste là. Ok, donc on va vous dire globalement ce à quoi on... Le type de culture, en quoi est-ce qu'on est critique de la politique culturelle actuelle, la vision de la culture qu'on a envie de porter, et puis ensuite les propositions. Euh, qu'on a développé au cours de l'enquête culture. Je vous rappelle hein, que enquête, les enquêtes chez nous, c'est euh, des enquêtes autour de, thém de thématiques et donc c'est une série de discussions collectives sur, euh, sur euh, plusieurs thèmes. Euh, donc Déjà, on reconnaît quand même que euh, Nantes est une ville euh, qui est euh, dynamique et plutôt dynamisée par la vie euh, culturelle et qu'à partir de 1989, euh, la culture a permis de réveiller la belle endormie euh, et que euh, l'action de la majorité euh, de l'époque a libéré euh, les énergies. Euh, néanmoins, euh, on, voit, on observe un essoufflement euh, de, cette, euh, de cette culture qui est aussi dû à un mauvais usage euh, de la culture pour nous. Ce à quoi on s'oppose très concrètement, c'est la culture vitrine ou euh, la, culture, euh, la culture qui fait du marketing territorial et qui trop souvent sert à chasser euh, les pauvres. Donc sur la, culture, sur la culture vitrine, le symbole du voyage à Nantes. Donc le voyage à Nantes, c'est une société publique locale qui, dé, qui bénéficie de plusieurs dé, délégations de services publics dans le domaine culturel, mais surtout dans le domaine touristique, puisque c'est notamment le cœur du van, c'est la politique de gestion et de mise en œuvre de la politique touristique. Donc on, a, c est, c est, on est très gêné par le fait de mêler euh, la culture et le tourisme, euh, parce que pour nous, c'est deux choses euh, absolument euh, distinctes. Et par ailleurs, euh, si on lit euh, le rapport d'activité euh, du Voyage à Nantes, par exemple, il est écrit noir sur blanc, hein, que euh, les cibles du Voyage à Nantes, ce sont d'abord les Parisiens et les Franciliens, puis les habitants des grandes villes euh, de l'Ouest, et puis seulement euh, les Nantaises et les Nantais et qu'on cible aussi un certain type de population, plutôt des catégories socioprofessionnelles supérieures. Voilà, donc ça symbolise en fait cette concentration des budgets sur des grosses structures, au, au détriment de plus petites structures et d'associations culturelles qui pourtant enfin euh, font une culture de proximité, euh, qui répond aux besoins euh, des habitantes et des habitants. Par ailleurs, on voit très bien avec le voyage à Nantes, hein, c'est pareil, c'est un symbole, c'est valable pour les autres euh, grosses structures. Tout est concentré dans le centre-ville et trop peu dans les autres euh, quartiers euh, nantais. Euh, voilà. Et on voit un essoufflement hein, puisqu'on enfin, a une culture qui est très programmée, qui est planifiée et on a le sentiment que ça tue la créativité. Et finalement, ça finit par, euh, ça finit par ennuyer aussi les spectateurs puisqu'on voit des euh, chiffres de fréquentation euh, à la baisse euh, du voyage à Nantes. L'autre utilisation de la culture pour nous, c'est pour cacher la transformation urbaine. C'est presque une arme de gentrification. Donc, euh, à Nantes, euh, on a utilisé euh, les machines de l'île pour euh, tout le projet de transformation urbaine de l'île de Nantes. Aujourd'hui, c'est l'arbre au héron. Euh, pour toute la ZAC qui cache un peu toute la ZAC euh, du Bas-Chantenay, euh, la voiture euh, qui a été brûlée de Royal Deluxe, euh, qui a précédé de quelques semaines euh, les démolitions qui ont lieu pour, dans le cadre du Grand Bellevue. Et si on regarde en dehors de Nantes, c'est aussi Transfert qui, euh, euh, qui précède un projet de, de transformation urbaine. Donc Pour nous, la culture elle ne doit pas servir à chasser les plus pauvres des villes, elle est trop... Euh, elle est mal orientée, elle est mal euh, utilisée. Au contraire, ce qu'on veut, c'est une culture libre, spontanée, qui réponde aux besoins des habitants et aussi qui vient euh, des habitantes et des habitants. Euh... Donc on a été au BIS par exemple la semaine dernière et on a été aussi à la présentation de l'UFISC, hein, l'Union fédérale d'intervention des... des structures culturelles, pour écouter leurs propositions euh, sur les municipales et on est plutôt euh, on est plutôt raccord avec euh, eux ce qui ce qui ce qui propose, euh, c'est-à-dire euh, en fait de, de, de reprendre la main. Qu'est-ce que j'ai écrit là C'est pas moi qui on m'a réécrit ma phrase du coup je comprends pas ce que j'ai écrit. <rire> <rire> Okay. En fait, la, on pense que la culture aujourd'hui, elle est absolument nécessaire parce qu'on est dans un monde un peu euh, en crise de partout, on n'arrête pas de dire qu'on a un modèle qui est en fin de vie, donc on a besoin de recréer des imaginaires euh, et ça, la culture a un rôle là-dedans. Voilà, donc on veut favoriser, en fait, euh, favoriser l'accès à la culture pour toutes et pour tous, favoriser une culture non marchande qui est spontanée et imprévue. Pour nous, c'est important de parler de culture spontanée et imprévue, parce qu'on est dans une ville où, avec le voyage à Nantes aussi, on voit des choses très programmées, très planifiées euh, et, et très contrôlées aussi. Euh, du coup. Euh, or, il faut accepter que la culture puisse être un contre-pouvoir et il faut favoriser cette émergence-là et accepter de ne pas avoir tout sous contrôle, accepter que toutes les initiatives d'artistes et d'habitants ne soient pas contrôlées par la mairie. Et surtout, la, la culture, elle est créatrice de liens sociaux. Euh, et on en a beaucoup besoin euh, aujourd'hui, il n'y a pas un quartier où on ne nous dit pas qu'on manque de convivialité, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne, euh, ne connaît plus ses voisins par exemple, euh, et donc aujourd'hui il y a des candidats qui parlent de plus de sécurité à coup de drones ou de caméras de surveillance, nous on pense qu'il faut moins d'insécurité, et moins d'insécurité ça passe par plus de liens sociaux. J'avais la double négative là, je vous ai vu interrogative. Mmh. Moins d'insécurité. J'essaie ouais. de suivre. Oui, c'est bien la double négative. Sinon... Ah, mais nous ah, ne voulons pas plus de sécurité ouais, ouais. avec des technologies comme les drones et les caméras de surveillance, mais moins d'insécurité. Et pour ça, il faut plus de liens sociaux. Donc une vie culturelle de proximité. Alors on va rentrer dans les propositions. On a une première proposition donc, qui est de transformer le voyage à Nantes. Donc Je ne sais pas si vous avez vu mais sur les réseaux sociaux on a lancé un petit débat sur euh, faut-il mettre fin euh, au voyage à Nantes qui était un débat qu'on avait beaucoup eu aussi euh, en interne parce que le voyage à Nantes est utilisé hein, comme outil d'attractivité, de marketing territorial. Donc on a beaucoup débattu de ça et on voulait aussi lancer ça sur les réseaux sociaux, ce qui a fait beaucoup euh, parler, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent ça. Euh, et donc on en a déduit que nous voulions transformer le voyage à Nantes plutôt que d'y mettre fin et euh, donner la possibilité de demain pouvoir voyager dans tous les quartiers nantais. Oui, donc... Euh... Quand on parle de transformation euh, du voyage à Nantes, déjà c'est euh, vraiment une métamorphose de l'entreprise. Et euh, pour ce qui est euh, de l'événement, qui est vraiment symbolique, ça serait donc une réduction progressive des budgets qui sont complètement concentrés dans, dans le centre-ville, euh, qu'on va, euh, tout au long de notre mandat, reporter vers les autres quartiers de Nantais auxquels on veut donner plus d'importance. Mais toujours au sein du 20. Au sein voilà. du, du voyage à Nantes, événement. Euh, mm. Vous voudriez que le voyage à Nantes concentre une plus grosse partie de ses budgets sur les quartiers voilà. Ouais. Qu'on déconcentre, enfin plutôt voilà. qu'on qu répartisse le budget qui est aujourd'hui concentré sur le centre-ville pour que, en fait. Euh, coup, parce fait, vous ne est... pas au van la liberté d'utiliser son budget, vous lui diriez bah, voilà, il faut qu'il y partie ait de parties qui soit dédiées aux quartiers. C'est ça. Ouais. Voilà. Pour, pour, le demi, pour 2020, ça ne peut pas euh, se modifier parce qu'il est déjà. Euh, programmé, il est déjà préparé. Mais euh, d'année en année, on compte, euh, oui, décentraliser le budget euh, vers les quartiers. Mais ça veut dire, si je peux me permettre, ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui on a juste une ligne verte qui, qui va dans le centre-ville et sur l'île de Nantes. Demain, on veut des lignes multicolores euh, ah. qui nous emmènent aux quatre coins de Nantes. Et ça, pour nous, ça permet vraiment de célébrer la diversité culturelle qui fourmille dans tous les quartiers nantais. Et donc, en, en faisant ça aussi, ça ne sera plus seulement donc, de l'art contemporain. Il y aura beaucoup plus de diversité artistique, parce que ça viendra aussi euh, de ce que les habitants vont créer par eux-mêmes ça viendra de leurs besoins et euh, de leur culture propre, de leur culture euh, d'origine de chaque quartier à des cultures très différentes. Et aussi, évidemment, en comparaison avec euh, le voyage à Nantes actuel il y aura aussi beaucoup plus d'artistes locaux. Aujourd'hui, on ramène beaucoup d'artistes parisiens ou même d'artistes de toute la France qui sont très bien cotés, etc. Alors que nous, on voit une culture comme aussi une culture de développement de soi, de créativité. Et ça, il faut que ça vienne d'artistes de, locaux, des habitants. Donc cette décentralisation, on l'a dit, ça, ça sera à partir de 2021. Et euh, au, au fur et à mesure, donc, on veut construire euh, des événements, des œuvres avec euh, les habitants, enfin, en, en oui. s'appuyant sur les structures qui sont déjà existantes, sur les structures, les associations qui font déjà euh, du travail dans ces quartiers, comme par, et, et qui font du travail de, avec de la participation habitante, comme par exemple euh, la mutinerie ou euh, le rêve du loup. Ou d'autres et... plus petites structures comme euh, la luna ou Vallière, par exemple, il voilà. y a déjà des gens qui font ça et donc ça sera une programmation qui sera propre à chaque quartier en fonction de, leur, euh, de leurs besoins, de leur, euh, ce qu'ils auront voulu faire, créer. Et ça ne sera plus une, euh, voilà, un programme centralisé euh, commandé par la mairie. Ouais, mais le but, c'est pas... Euh... Enfin, Il voilà, y aura plus une insistance sur faire, essayer de faire émerger des artistes locaux. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'avoir de, des liens, des relations entre les différents artistes, mais, euh, mais voilà, arrêter aussi d'attendre que les artistes soient adoubés à l'extérieur, euh, favoriser l'émergence de nos talents, de nos talents locaux, et ces lignes multicolores, en fait, qui seront aussi une ligne continue, inviteront aussi bah, les personnes des différents quartiers à aller d'un quartier à un autre nantais, et donc à vraiment redécouvrir, redécouvrir sa ville et pas seulement le centre-ville. Il y a un autre élément qui nous a beaucoup marqué dans le, toutes les discussions euh, qu'on a pu euh, avoir, justement, c'est euh, ce, ce manque parfois de connaissances euh, de sa ville, surtout par les enfants, par exemple. Euh, là, il, y a, il y a quelques semaines, une enseignante du Breil nous disait qu'elle avait emmené ses élèves de CE2 euh, visiter le mémorial de l'abolition de l'esclavage, euh, et euh, c'était la première fois qu'ils voyaient la Loire. Ou alors une animatrice du périscolaire dans les quartiers Nord qui nous dit que parfois il y a un événement l'été qui s'appelle North Beach où il y a des plages dans le quartier. Et quand c'est pas dans leur quartier et que c'est dans le quartier juste à côté, et ben les enfants n'y vont pas parce qu'il y a une frontière psychologique du quartier. Et donc on doit absolument... Bah, travailler davantage avec les écoles et les structures jeunesse pour faire voyager les gens dans la ville et faire en sorte que euh, oh. ces frontières euh, psychologiques, les frontières psychologiques de leur quartier, bah, soient beaucoup, euh, plus facilement euh, dépassables. Euh, où, là, les enfants peut... jamais de, euh, des enfants du Bray. Mmh. Ouais, donc avant de faire découvrir la, euh, Nantes euh, aux touristes. Mmh. Faisons découvrir Nantes au Nantais. Bon. Mm. Donc pour ça, il faut qu'on euh, enfin, qu inclure beaucoup plus les enfants euh, dans, le, dans le projet van par quartier, Donc notamment en renforçant le, le lien avec les écoles, mais aussi avec euh, les structures jeunesse en général. Et, euh, et, et ça, tout au long de l'année, pas seulement pour euh, un festival d'été. Il faut que, ça soit, faut que euh, ce, ce lien entre euh, les écoles et les structures culturelles soit, devienne un peu évident pour, euh, pour les enfants, que la culture fasse partie de leur vie. faut aussi, en deuxième point, qu'on augmente euh, la possibilité pour les enseignants euh, de faire des sorties scolaires. Il euh, y en a déjà qui sont faits, mais il n'y en a pas assez, c'est pas toutes les écoles. Faut il faut qu'il y ait plus de possibilités d'aller au musée de Nantes, d'aller euh, au mémorial de l'abolition de l'esclavage. Il faut qu'il y ait plus d'offres. Par exemple, pour, euh, pour les folles journées, euh, comme il y a très peu de, de classes qui peuvent y aller, en ce moment ça se fait par euh, tirage au sort. Donc c'est le hasard qui va déterminer si euh, votre classe a le droit d'y aller ou pas. C est, c est, nous, c'est pas notre, euh, notre vision de la culture pour tous. Bah, étant de faire en sorte qu'il y ait plus de place pour euh, les enfants, notamment pour par exemple pour aller aux folles journée Donc, il y a davantage d'offres, de possibilités de faire des sorties, euh, des sorties culturelles. Et l'autre façon aussi, c'est euh, bah, voilà, de créer des liens, euh, de créer des liens entre des structures culturelles. Euh, et, euh, les, euh, et les écoles, d'avoir des projets, par exemple, avec eux, notamment en périscolaire, des choses comme ça. Euh, voilà Après, nous, on est pour une vie culturelle de proximité. Donc, euh, je disais tout à l'heure hein, que euh, la culture, elle est créatrice de liens sociaux, elle permet aux gens de, de s'élever et que ce manque de liens sociaux, là, pour nous, un, un, et l'isolement aussi, c'est un peu le mal du siècle. Donc il faut décentrer, décentraliser les structures culturelles et faire en sorte qu'il y en ait aussi de petites tailles euh, dans euh, tous les quartiers euh, nantais. Euh, les exemples inspirants pour nous, c'est euh, euh, les ateliers beach, par exemple, euh, c'est euh, la boucherie des arts à Rezé, c'est la Luna au ou parfois c'est des choses aussi euh, temporaires, par exemple euh, euh, l'Amicale Bancal qui avait... Euh, c'est quoi le lieu déjà non, Voilà, aux ateliers Magellan. L'Amicale bancal aux ateliers Magellan, où il y avait une programmation euh, pour, pendant euh, tout l'été. Donc ça, c'est des exemples inspirants euh, pour nous. Il faut qu'on ouvre, on, est, on veut ouvrir des lieux de proximité où on peut créer, donc euh, pour les artistes notamment, de, de la création, de l'expérimentation, de l'exposition, mais aussi pour euh, les habitants, euh, pour peut-être s'ouvrir aussi à des pratiques artistiques, mais aussi participer à des représentations. Euh, voilà donc on a l'impression que Nantes c'est un peu une terre fertile, qu'il y a plein de très bons jardiniers et jardinières mais qu'il faut leur mettre à disposition une boîte à outils, il faut leur mettre à disposition un trousseau de clés donc avec une clé pour ouvrir la porte de lieu euh, et, habiter, euh, et habiter des lieux, euh, une autre clé pour avoir les moyens de développer des projets artistiques et culturels et aussi peut-être d'autres clés pour avoir des outils afin de mieux de bien fonctionner ensemble. Aujourd'hui, on utilise il faut qu'on arrête d'utiliser les artistes ou les projets culturels, il faut davantage que la mairie se porte soutien de l'émergence de projets. Ouais, donc c'est vraiment impératif de mettre à disposition des locaux que ça se, ça se passe par des, des lieux qui soient visibles, euh, que, les, que, les, que les habitantes et les habitants peuvent repérer. Donc par exemple, en utilisant des locaux commerciaux qui sont inutilisés, qui sont à l'abandon, la ville peut, peut en racheter et les mettre à disposition euh, d'artistes et d'habitants euh, qui peuvent donc euh, faire leur projet. C'est ce qu'ils font déjà là. Oui, mais on peut le faire davantage parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Malakoff, hier, on me racontait, il y a un local commercial qui n'est pas utilisé. Du coup, ils veulent le racheter, mais ils veulent mettre des associations qui existent déjà. On pourrait faire davantage en sorte qu'il y ait des choses qui se fassent avec les habitants, pas juste de placer les gens un peu comme ça dans la ville, de, de faire des Donc, projets peut avec les habitants. des associations qui, après... Euh dont vous parlez là, il y a hmm des associations qui accueillent. Qui elles peuvent pas. aussi, mais par contre, ça ne se fait pas suffisamment. Aujourd'hui, il n'y a pas une association qui se plaint pas du manque de locaux à Nantes. Il y a un vrai problème là, sur là, euh, le manque d'espace. Si hmm oui, ça. Les arrive. Associations. Hmm mais ce n'est pas suffisant. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il en faut beaucoup plus. Il y a aussi des friches qui vont être, qui vont changer, mais en attendant, elles sont il y a des artistes qui peuvent y aller qui y vont, mm -hmm. je pense aux mines où il y a, des, il y a ouais. des choses il y a mm -hmm. un peu partout a... oui mais il faut aussi, parce que ça c'est un des, un des sujets, c'est à dire qu'aujourd'hui on, on va utiliser une... Enfin, un peu le sentiment qu'elles ont souvent, ces associations, c'est qu'on va les utiliser parce qu'il y a un projet en transition, il y a un projet urbain, donc temporairement elles vont être là, et puis après on va leur dire « bon ben bah là, ça y est, vous devez partir parce qu'on va détruire ce bâtiment, et du coup on va vous mettre ailleurs ». Donc c'est ce qui s'est passé par exemple avec la Luna au dervalière euh, On les avait mis là parce que euh, ça arrangeait et qu'il y avait un projet temporaire, et puis après on leur a dit « bon bah maintenant vous partez ». Mais sauf qu'en attendant, ben, ils ont développé des choses avec les habitants, c'est un vrai travail de terrain et en fait il faut leur laisser une place et il faut assurer la pérennité de ces structures-là pour qu'elles puissent continuer à faire le travail de terrain et qui répondent vraiment aux besoins culturels des habitants. C'est pas on place les gens comme ça et on les utilise en disant oh ben là on va mettre un peu d'art, c'est comme à Bellevue quoi si vous voulez. C'est pas on prend Royal Deluxe, on décide qu'il faut qu'il y ait un peu de culture dans les quartiers et paf, on met Royal Deluxe. Non, il y a des associations culturelles qui sont là-bas, aidons-les, soutenons-les plutôt que d'utiliser les gens juste en disant, bah, vous voyez, on a, fait, on a fait notre travail, on a mis un peu de culture dans les quartiers. Que ce ne soit pas éphémère. Que ce ne soit pas éphémère, ouais. C'est ce qui s'est passé aussi avec les ateliers de beach. C'était des locaux inutilisés euh, qui ont été pris, qui ont été investis par des artistes. Au bout d'un moment, la mairie a été obligée de leur donner droit parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se créaient. Il y a même eu des investissements qui ont été faits de la mairie pour rénover, etc. Sauf que, alors, après 420 000 euros d'investissement pour rénovation, là, en un clartement de doigt, on décide de changer parce qu'il faut agrandir... Euh la, la cité des congrès, il faut construire des gros parkings, et donc les artistes, quand on en avait besoin, c'était sympa, on investit, etc. Maintenant, voilà, on les met dans la friche qui est ailleurs. Mmh. On, est... Justement, on ne veut plus d'une mairie qui soit un espèce de, de centre de commande de la culture, euh, qui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais euh, on, on, veut que la, on veut donner des possibilités aux habitants et les, les sécuriser dans, dans leurs actions, les sécuriser dans leurs projets. Vous avez parlé tout à l'heure parmi euh, les contre-exemples, les mauvais exemples que vous avez cités. Mmh. Vous avez parlé du van, vous avez parlé aussi euh, de, en matière de gentrification, de. Transfert à Rosé et à l'Arbre mm Héron. -hmm. C'est des projets que vous arrêteriez si vous étiez euh, demain euh, vers. Nantes. Ah, transfert, c'est Rosé, donc euh, sans... on dira... oui, mais décidera. Oui, oui ah. je sais, mais bon, on va quand même si, parler si, que si. de Nantes parce qu'on <rire> euh, n'a pas vidéo, cette on conception on de à... ah, Oui, non, je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on verra aussi avec euh, les Roséens. Mais l'Arbre Héron. Si vous présidiez la métropole, est-ce que vous arrêteriez transfert à l'Arbre Héron vous pensez que euh, l'équipe qui gagnerait la vie, aurait ambition de présider la métropole De toute façon, c'est est ça qu'il s'arrête, parce que c'est dans son... Non, mais l'arbre héron... Euh, l'arbre on, on a prévu de faire un moratoire sur l'arbre héron, pour remettre à place ce projet-là. Ça fera économiser les rallonges, je sais, plus... ouais. Et puis aussi... Évidemment, il n'a pas beaucoup de, de, de, de partis dans l'arbre De soutien. Non, non, non. Bah, Dans les différents. Bah, il a déjà euh, coûté oui, vachement un... cher pour, ce que on pour ne pas avoir apparu nulle part. Quoi. Enfin, ah, pour l'instant Oui. Non mais il n'y a aucune transparence. Ça fait partie de ces grands projets. Ça fait partie de ces grands projets sur lesquels euh, il y a un problème démocratique. Je veux dire, un problème d'accès à l'information. On ne sait pas. On nous a dit un jour 35 millions. Il y a des études qui ont été faites. On n'a pas les résultats. Euh, et par ailleurs, je pense pas que. Je, je pense qu'il y a beaucoup de Chantenaisiens et de Châtenayennes qui sont vent debout contre ce contre ce quartier. Bah oui, parce que ça transforme complètement. Déjà rien que le, le jardin extraordinaire. Pour eux, c'est une dépossession, puisqu'on est arrivé dans, à la carrière misérie comme si il ne se passait rien, comme si euh, ça n'existait pas. Ah, oh, il y a ce, ce, ce terrain euh, un peu vague. Bon, on les a pas entendu euh... quand ils ont démoli les, les brasselets de la beuze. Hein, les... Oui, enfin, ça c'était une dizaine d'années quand même. Ah, c'est bah, pas, oui, mais pas mais à mais, à oui, oui, bien sûr. Euh, à ce moment-là, euh, bon, je, je joue l'avocat du mais... oh, Peut-être qu'ils sont foutaient c'est non, non, mais c'est la culture touristique. Le, le Bas-Champenay, c'était quand même l'endroit le, le, où il y avait l'Olympique, qui était quand même la salle de rock mythique des années 80, 90, 2000, voilà, à Jean-Massé. Tous les gros groupes de rock passaient à l'Olympique. Euh, la politique du transport n'est jamais allée jusqu'au Bas-Champenay, donc ça ben se non, démerde à elle... y aller. Et donc là, maintenant qu'il y a un projet touristique, culturel, on réfléchit à branle-bas de combat à ce que moi j'ai vécu à Chantenay, hein. c'est la galère d'aller de Chantenay au centre-ville et de vivre à Ch Chantenay, c'est galère. Alors qu'il y avait quand même déjà une vie, donc c'est marrant. Un moratoire pour, hein, pour l'arbre. Ouais. En dehors du tourisme, c'est ty typique du projet parachuté qui coûte très très cher sans aucune concertation, qui sont décidés euh, par un petit groupe de personnes qui ont eux leur idée de la culture leur vision de ce qu'ils aimeraient, de ce qui les fait rêver, mais que ce n'est pas du tout partagé par les habitants de bon <rire> Bah Oui, bien sûr. Non, mais nous, on est contre cette politique des grands projets, hein, si vous ne le saviez pas. <rire> non, mais, mais, à partir, non, mais des grands projets, s'il y a une vraie concertation, s'il oui, y a euh, si oui, un vrai échange... Euh, oui, mais après, il faut aussi que ça ait du ça sens. quoi ne peut pas tomber comme ça... Euh, sur, des, sur des raisons économiques. Non, mais... Euh, et c'est un projet touristique, plus qu'un projet culturel, c'est ça. Ouais. Non mais en fait faut arrêter les projets clinquants, <rire> je pense, euh, et faire des projets de proximité. Qu'on des... qu continue à avoir une scène nationale, qu'on continue à avoir des grandes salles, etc. Euh, c'est super. Mais il y a besoin aussi. Euh... Voilà, oh on a besoin des deux, quoi. et aujourd'hui on fait plus du projet clinquant et on, on oublie un peu la, la culture de proximité. Il y a un exemple que je leur ai donné quand on a discuté de ça, c'était le manège. Pour le prix du manège tel qu'il existe et qui coûte à chaque enfant Nantais euh, 9 euros je crois pour y aller, 12 euros pour un adulte ou 11 euros. Pour le prix qu'il a coûté à faire et qui coûte à entretenir, on aurait pu mettre entre 200 et 300 manèges partout dans la métropole avec la personne payée à, à, à faire venir les enfants. Vous imaginez ce que c'est d'entre 200 et 300 manèges Alors c'est quoi qu'il faut faire comme choix Est-ce qu'on met un manège qui attire les touristes Ou est-ce qu'on offre des tours de manège à tous les enfants de la ville, partout, n'importe où, à chaque rond-point voilà. euh, Oui, donc on parlait de... Mettre à disposition des locaux. Donc, on peut commencer par des médiathèques en, euh, en ouvrant justement des, des salles qui sont consacrées à la, à la création. Dans les médiathèques. Euh, dans les médiathèques. Euh, donc, ça passe par euh, du matériel, maintenant par euh, des logiciels de création. Il y en a beaucoup, il y en a des payants, il y en a euh, qui, qui sont très intéressants à utiliser. Et, euh, et aussi des, des permanences d'artistes euh, dans, dans ces médiathèques qui, pour, qui veulent euh, transmettre leur savoir euh, aux gens du quartier. Et, et oui on insiste beaucoup euh, donc euh, plutôt que ces projets clinquants à des petits lieux de proximité, à des lieux de vie et ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait sur, euh, sur la sécurité, c'est à dire que dans les lieux de vie, euh, dans les lieux où euh, ça bouge euh, la journée, le soir, on sait qu'il y a moins d'insécurité, parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a du monde, parce que les On gens se connaissent. On voit bien ça au hangar à banane. C'est la zone entre le hangar à banane et la ville qui est dangereuse. J'ai digne de vrai Oui, parce oui, que c'est pas, la pas la un petit de lieu de proximité. C'est pas, pas un, un exemple lieu de, de... c'est un lieu isolé. <rire> c'est un lieu isolé de boîtes de nuit. C'est pas un, un qui... lieu de vie, le hangar à banane, c'est un lieu isolé. Justement. C'est le contraire de ce qu'on veut faire, le hangar à banane. C'est un supermarché de la. ferme. Oui, oui, mais là c'est. Vous êtes un bon avocat du diable, quand même L'argument n'était pas très bon. Ils ont fait des conneries quand même. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est pas mélangé. Si vous vivez ici, rue Joffre, etc., quand vous êtes dans un endroit où il y a du monde le soir, vous êtes moins en danger que quand vous allez au gare à bananes et que vous ne savez pas comment vous rentrer le long de la Loire, qu'il n'y a pas de. Voilà. C'est plus dangereux quoi d'être le long de la Loire, dans le noir, la nuit. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de gens euh, sur le trottoir, vous ne savez pas qui vous allez croiser. Là, ici, rien. Du Bon, notre dernière proposition. Mmh. Oui, la dernière. <rire> notre dernière proposition, euh, alors, elle s'inspire de, de quelque chose qui a existé une, à Nantes. Une, une, une, quelque chose de... allez. Quelque chose de... Bon, ouais, c'est beau là, notre voyage à Nantes par okay. quartier, là. Non mais vous voulez des arbres et ronds, moi j'en je, ai non, pas ouais. à ai vous pas donner. Je n'ai pas dit ça. <rire> on va faire un arbre bizarre. <rire> non mais jusqu'en 2003, il euh, y avait à Nantes un cinéma euh, qui ne coûtait pas cher du tout. Euh, on, poulait, on pouvait aller voir un film pour 10 francs ou 1,50€. Ça s'appelait Apollo à l'époque, c'était euh, Rue Racine. Euh, et c'était un peu une institution, et quand ça a fermé, il y a beaucoup... Aussi, pas cher. Bon, il existe ouais, encore, lui, cher, euh, on ne va pas l'enterrer quand même. Non, mais ce n'est pas 1,50€, mais c'est bien ah ouais, aussi. Bien. <rire> non mais il y avait cette institution, et c'était un cinéma populaire dans lequel les gens, enfin euh, voilà, tout le monde pouvait se, se retrouver euh, dans ce cinéma. Or, on est dans un contexte aujourd'hui où une place de cinéma, ça coûte excessivement cher, hein, c'est 11€, euros. donc heureusement, il y a des euh, cinémas plus petits et plus accessibles, comme... Euh, le 14A, le Concorde ou, euh, le, cinématographe. ou le cinématographe, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait davantage de cinéma comme ça. Mais vas-y, je te laisse développer. Oui, donc ça serait... Euh, c'est plutôt sous forme de, de ciné-club. On ne veut pas non plus faire de, de concurrence à, à l'existant. Mais c'est aussi des, des séances de projection dans, dans les lieux de vie qu'on connaît déjà. Euh, en fait, c'est une thématique qui, a, qui est ressortie euh, quand on interroge les gens des quartiers. Souvent les jeunes, euh, ils parlent de ces cinémas que, qui sont inaccessibles et qui sont devenus en fait des, des machines à blockbuster pour vendre, pour vendre des pop-corns. Alors que bah, ça aussi, ça fait partie des symboles. Nous, on voit le cinéma comme euh, bah, le 7ème art. Et, euh, et il devrait y avoir plus de, de projections donc, non commerciales aussi en concertation avec euh, les habitants. Et ça peut se faire aussi assez faci enfin, facilement. Ça peut se faire. Ça peut être euh, soutenu par le CNC. Si c'est avec des dates décalées, ça peut être beaucoup moins cher. Donc euh, c'est une proposition euh, concrète et euh, assez facile euh, à mettre en place. Donc en fait on commencerait par trois ciné -clubs, euh, un dans les quartiers nord, parce que quand les enfants des quartiers nord, on leur a demandé de redessiner leur ville, et bien ce qu'ils demandaient c'était un cinéma. Euh, et donc on propose de faire un ciné-club dans les quartiers nord, un ciné-club à Malakoff, ça pourrait être à la maison euh, des Aubans et euh, un peut-être à dans, euh, la maison de dans la maison de quartier. Ouais, et d'avoir, comme c'était pour le cinéma Apollo, d'avoir des blockbusters, mais plusieurs mois après leur parution, et aussi d'autres types de films. Et puis à prix réduit. À prix, à prix réduit, oui, oui mais comme on deux disait euros. là, 2 euros. Deux Avec l'inflation, on a dit, ça fait 2 euros. <rire> <rire> voilà, donc des club à 2 euros, euh, au moins 3 euh, euh, salles supplémentaires. Pourquoi pas en plein air ah oui, ça peut aussi. Oh, voilà, mais sympa, vous ne voulez pas participer ça. à notre oui, voyage oui, à Nantes oui, par quartier On a bien ça au Dervalière, euh, par exemple, là, sur la plousse, là, mmh. ouais, pour cités, là. Oui, clairement. Oui, comme on ça. fait pour le, le, le, au château, ouais, on pourrait le, le, le, le faire. Ça, ça existe déjà. L'idée, c'est aussi d'encourager... Non, mais régulièrement. Il y a, a déjà des programmations culturelles comme ça. C'est c'est assez sympa, des festivals en plein air. Ok. Très bien. On a fait le euh, tour ouais, Ouais. On a fait le tour. On a marre. Je vais <rire> Je faire une petite